D'accord, j'avoue tout! Tes biscuits. Oui! Merci! Ah. C'est pas possible, j'ai jamais dit de pas mais... Bon, moi j'attends pour ouvrir le booster. Ah, j'ai trop de peu c'est vrai que ton tour, Et cette fois je te laisse tranquille. J'ai trop de peu ça vous trop les les jouets. jouer! Salut à tous et petits Curibo, Aujourd'hui on est le 6, on va s'ouvrir. Non, on va 6. Vortex embrasé yep. Comment on va dire qu'on s'était là Pédor Sprigan Neroy disciple du miroir des rêves Capitaine Sarga Sprigan Dragon armé de la foudre Oh elle brille Cordus le démon triphasique j'ai de dingue hein. Saga des guerriers anciens de chemin galant Skyler du rocher de guerre Appel sprigant, la petite dernière, la petite dernière. Épreuve du rocher de guerre. Bon, on te fait une belle petite ouverture, t'as hein, mes petits curibots. Hein. Ah, t'étais caché là depuis le début. Oh je voulais pas arrêter l'ouverture. Oh non, non, non, non, elle a oh. pas droit un petit biscuit. Chouette Vous êtes la